j'ai ah, je une micro. Ah oui, c'est vrai, on a fait mon petit Golf. <méris de musique> Oh, c'est fait pour, pour euh, maintenant voilà, on te te te te te te te te te te te te te te Tu, tu, tu, tu, une mise à jour ou quoi pour que Pour soit aussi fluide. tu, Ouais quoi? Ouais Salut do Oh c'est une Ah, ici Il y a de ça Pas va Non, elle est pas là. On se barre. Je sais pourquoi ça a bugué l'autre coup, parce que m'appelait, elle était en surchauffe. là non il y a plein de trucs euh, avec mon petit Non. Non. Il est vraiment la mer Je crois qu'il fait le tour. Donc. <rire> Il est vraiment la mer Il est là Euh. Il, il va arriver ou... Allez Attends. Allez, essayons d'monter. Ta na na On va prendre tous les cadeaux que je connais. Bon, toi pour faire de la lumière, toi. Avant de... de continuer l'histoire. Je peux recharger ma lampe Ça s'est bugué par contre. Hein. On va recharger sa lampe comme ça. Quoi Qu'est-ce Qu que tu veux faire Qu'est-ce que tu veux faire Qu'est-ce que tu veux faire Attends. <rire> Freddy Pourquoi tu... Attends. Freddy. Je descends de toi. Viens. Ah viens. Euh, dès que je t'appelle, je viens. I... non ici c'est tika la reine de tika qu'il faut qu'on va faire bien sûr ici c'est menti et si vous remarquez c'est fnaf Merde, elle pointe le DLC euh, horreur D'ailleurs, il y a un cadeau. Une figurine de soleil. Je vais, je vais pas trouvé ce déjà. Ah non, c'était la pluche que j'avais trouvé. Ah Follow me, Freddy. Elles sont toujours en train de faire leur bail. Amen. Intinela, intinela. Amen. Et je vais me grouiller. On se rappelle. On se rappelle là. Hein Et si je besoin de trois Freddy? C'est bien, on n'est pas, euh, pas obligé de monter dedans pour euh, actuellement le faire péter la vitre, euh, le canne, euh, la chaîne. Y a rien ici. Oh Elle le pont aussi, erreur. Hop oh. Fake Fake Monte Monte Ah, J'ai trouvé un autre moyen de monter, tu vois. Au goût, il y a quelqu'un qui a remarqué que euh, la moitié avait les mêmes tatouages sur les joues que D.I.Va. On va en si jamais... Tada tada tada tada tada tada. What C'est pour Charlie Freddy Est-ce qu'il est toujours là, le mec <rire> Freddy. Oh yeah, est il c'est mort mordre s'en oui. les couilles Il s'en Est-ce que je peux dans la Attends. Est-ce que je peux dans ce monde plein Ah bah ben, attends, il n'y en a plus qu'un Oh. oh attends Oui Attends, attends, attends, attends, attends, attends, attendez Je vais me marquer un truc Je vais sauvegarder au cas où. Ça buggerait. Dans ce.. Ah oui, c'est vrai, il sauvegarde ce. Dans un nouveau slot. Ouh. Oula, oula, oula, oula. Là j'ai besoin de mon Mais.. Ah là aussi Attends mais tu peux passer là non Ah papa papa Merci What the fuck What the fuck Quoi Qu'est-ce qui s'est passé ici Bon oh, peu importe Ici on a besoin de Jalan Chica, mais... Ils ont patch Non. Ils ont... Je crois qu'ils ont patch. Non. S'il y avait un moyen de d'y aller sans euh, le Jalan Chica. Bon il y a toujours un moyen hein, en vrai. Attendez. Il plus proche Freddy Plus proche. Attendez, j'ai mal calculé. Ça va recharger Joue. Fais chier, j'ai mal calculé. Sinon là, tu peux... Attends, est-ce que je peux pas glitch comme ça Attends. Non, je peux pas. Mais ils ont patch, qu'on pouvait passer là. Oh. Attends, je vais, je vais réessayer un coup. Non vraiment, je peux pas. Bon tant pis. On le fera à toute, à toute fin. Et là on a besoin de Monty. Bah des gants de Monty. Bah du coup Freddy, mais avec euh, ses... ses... les griffes de Monty quoi. Ah. Il y avait deux portes juste pour euh, venir ici en fait. C'est débile. Euh... Il, y a... Il y avait quoi d'autre ici <rire> Non, je suis pas, je suis toujours pas perdu, euh, meuf. Je préfère avoir une sauvegarde. J'ai l'impression qu'on peut y aller, mais je préfère avoir une sauvegarde pour y aller. C'est vrai, ça bug. Oula. T'as <rire> Oh mon dieu <rire> Il fait trop peur Freddy <rire> euh, f f Freddy, tu fais peur quand même là Oh là là dire merde j'ai oublié un truc je vais faire un truc did you go? What the fuck? dit on va plus là bas ça, ça passe de niveau 12 mais à quoi derrière ou c'est censé mener où en vrai oh, ouais, plutôt ah oui mais j'ai vraiment plus d'endurance en fait et si j'avais rien oublié ah, la porte à sauve plus what, what Je vais recharger la zone. Yep. Ouais ouais Je suis le pire. Freddy, viens S'il te plaît Freddy T'as le seul moyen J'ai... Quoi Allez Bon bah, ben, j'ai bien fait de te regarder. <rire> Le mec qui se bloque tout seul comme as. Notre vue ici, ça rien qui gagne. Actuellement, je vais aller dans les. Attends. Ah non non, j'allais dire, j'allais dire si. ouais. t'as t'affrédis, tu m'as fait flipper. Oh. oh. Ah. Ah. Ah. je Ah. connaissais pas Il y a une peluche faite si... Ah oh, Freddy arrête de me faire peur s'il te plaît Ouais là il tourne bien Bon là il me faut du... le chica bah, le larynx de Chica plutôt. Je dors contre le Freezy. Je, je sais pas, je me sens bien quand contre le Freddy il va tomber dans le vide. <rire> que j'ai tout pris ici Hop, on va courir là-bas ah il reste ah, ok mais ça il faut avoir fini tout le jeu pour l'avoir oh tant que je... Tant que je suis là ah c'est pas ok ah, non j'avais pas regardé Je refaire le freddy non euh, non pas le freddy le faute le petit cache que je sais que je l'ai refait est ce que j'ai refait euh, faute alors ah, on va check foti vite fait pour ça il faut aller au decker et le decker il est Alors, euh... Ah non. Les photos elles révèlent des trucs que tu vois pas forcément en fait. Par exemple une porte euh, va être révélée avec ça. On va recharger Freddy. Je pas vraiment besoin d'être dans lui en fait je vais sortir parce que j'ai pas vraiment besoin Freddy pour l'instant en tout cas sur place c'est mon tigof mon tigof ok je check chica vite ouais chica est faite ce cadeau là du coup est ce qu'il fait il est fait, il est fait. Euh... le cadeau là bas il est fait ou en fait il faut qu'il retire un peu de lumière en fait. euh, d'effet de lumière pour que ça lag moins Merci pour le follow Ouais je m'en doutais que j'allais laisser elle faire ça euh, non je suis pas perdu Roxy Alias Roxane Ta da, ta -ta, ta -da. On que sa veste de temps en temps. J'allais là. La dernière fois, ça avait cassé mon quand j'étais ici par contre. Faut que je fasse gaffe. Oh, il m'a fait flipper, je crois que c'était un security Bot. Ça prend Ah, il était en train de prendre... Non, pas forcément. Peut-être un jour, mais pas aujourd'hui en tout cas. Il euh, n'y avait pas cadeau quelque part ici Non, pardon, non. Ok. Ah bah le où le cadeau que je parlais Ouais non là c'est une sortie Faudit bien. Pour aller dire coucou à chica <rire> freddy en mode t'es sûr de, de vouloir dire coucou à chica oui Ah Fred. bye bye freddy ta -da, ta -da, ta ta oui Il est de l'autre côté de la porte. Je, je sais, il est de l'autre côté de la porte, je le sais. Bon, on va l'appeler. Je suis juste en train de... aller autour du jeu en fait là. Sans forcément faire une mission. <rire> il a quasi spawn sur moi le mec. Ouh. Ah il y, y a deux portes en plus ici. Là-bas il y avait un truc pour monter je crois. non c'est pas là bas c'est où ah c'est là à quoi ça sert que je peux venir en fait ici par là bas C'est sais que s'il n'y a pas de chica s'il y a de chica je suis mort J'aurais pas le fight Tika Ouais. Je peux faire le fight Tika mais... Et à moins que ça bug du coup... Ah juste. Je vais surtout sauvegarder juste avant de faire. Euh, dès que j'ai retrouvé une, si une sauvegarde. je sais pas si c'est une sauvegarde ici Si y une sauvegarde. si y une sauvegarde. il est où par contre je sais plus je sais qu'il y a une sauvegarde quelque part T'es être là bas ouais ça met où oh, il n'y a pas un truc de mon ici ah non c'est chica chier washing machine je vais pour rien c'est ça je suis pas sûr mais je crois que j'ai peut-être cassé le jeu C'est quoi ouais. On va bousiller Tika. Personnellement, je savais pas qu'on pouvait bousiller Tika et mentir en même temps. Ah bah. Je vais pas poser Freddy euh, dedans en fait. Je vais quand même. Parce que... Ah oh, oui mais non Bah oui Bah oui Mais non je peux pas Ah merde. Bon et en plus j'ai bientôt plus euh, de Power dans Freddy. J'ai plus de power dans Freddy. Je vais éviter de rester dans lui. Freddy Tu peux ouvrir cette porte ou pas bah, Parce qu'il n'y a pas la chaîne Non, tu peux pas, ok. Security can help. Ouais non j'ai besoin du ticket de la fin du jeu Pour Tika, fait chier Donc avoir le Phaser Blast Je recherche Freddy Shiny Freddy C'est un regard d'un gars qui a vu Dieu. Tu es très illuminé. Très illuminé Freddy. Tu es très illuminé. Encore illuminé plus. Bon, on va faire la mission du coup. Qui okay. est... Trouver un moyen d'entrer dans... Euh, Arrêter Roxy dans le Retire Sway. Trouver le Mystery limits. Ouais. Recommander Sativitica. Utiliser le billet d'entrée euh, le Fazer Blast. Ouais. Ça est être impossible pour le moment. Bon, on va retirer Sway. Non. Je suis pas perdu. Pas spécialement perdu j'ai flippé parce qu'ils euh, ont même bruit de pas Oh, cadeau ya rien d'autre non il ya rien d'autre J'ai quand même check au cas où non il ya rien, rien d'autre oui c'est bon et eh, j'ai pas fait l'intro youtube Ça va être longue vidéo pour Youtube, hein. je préviens. Rotir hein. euh, et sway. Euh, feather Blast. Rotir et <rire> C'est que les petits <rire> Oh fuck, je suis obligé de monter c'est ça Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ça peut servir? À peu. À peu. ah à à peu. pas ah ah ah peu. ah ah ah ah tu as faim Non, j'ai faim. <rire> euh, w, rapport de direction. Maintenant que nous avons parlé du body, Monty sera notre nouveau bassiste. Le Service de pièces et entretien. Il lui a déjà bah, apporté les modifications nécessaires. Ça, je l'avais lu, euh, euh, lu dans le dernier live. J'ai dans le dernier live. Dans le dernier live. La semaine dernière, c'était Uh, Jenki uh, parce qu'elle avait oublié de remplacer uh, les pastilles. Voilà. Les pastilles des oreilles noires après uh, une seule utilisation. Hier c'était Elsa parce qu'elle uh, était arrivée en, en avant son travail. quoi. Et aujourd'hui c'est pour uh, ma pomme parce que li Lily H. A demandé un, un poulet basquez je lui ai dit euh, qu'on faisait pas ici euh, et son père. J'avais pas lu ça Ouais si sûrement j'avais lu. Et c'est reparti. Euh, Plein de clients. Pourquoi avoir rouvert euh, Personne n'a oublié ce qui est arrivé à ses enf enfants. Oula, oula. Oula j'ai hâte qu'ils font une mise à jour coucou Freddy j'adore Freddy Celui là tu me manques quelque chose dessus non oh. je vais prendre le face-cam. c'est plus safe on essaie simplement de t'aider ouais ouais mon cul Hey, security but. Oh ouais. Bon oh, ça va Freddy. pour plus tard peut-être. On en aura besoin peut-être plus tard. C'est moi j'ai mis dans charge. Non c'est pas dans charge. Okay. je sens qu'il y a un cadeau quelque part ah. oh ça, ça lag moins en fait c'est juste parce que là bas c'est une grande zone en fait cachez-vous en fait non il pas de cadeau non il pas de cadeau ça fait le tour c'est tout ouais Je vais avoir besoin de Freddy, deux minutes. Pour ceux qui prennent le chemin de Tika, c'est là. Hein Regardez, c'est là qu'il faut aller. C'est juste qu'ils se sont trompés de côté, je pense. Bon bah... Hein Freddy, mais qu'est-ce que tu fous de ce côté Il a tout défoncé. Regardez, hop, c'est là. Ok, c'est ROTS-SWay ici. Juste prendre ça, et lire. Juste avant. Oh, j'ai peur. Hop. Dolin. Pointe sur la construction, on ne passe pas une journée sans tomber sur un os, si le bitume n'a même pas le temps de sécher sur la nouvelle partie du circuit, il commence déjà à se craqueler, c'est à croire que, que l'on construit sur une doline, une doline c'est un trou euh, géant, en gros c'est une colline mais inversée. Quelqu'un a forcément respecté le site avant euh, le début des chantiers, non Oh Moi je connais l'histoire, mec Je suis dans ton cul, quand je suis perdu. Hey, I'm Roxanne Wolf. Si vous cherchez un moteur de haute speed, motor mayhem, Roxy Raceway est le place. Signez-vous aujourd'hui et soyez le winner si, moi j'aime bien les losers. Je prends des screens, hein. j'en profite à gauche euh, que je joue que pour faire des screens. J'espère que ça vous dérange pas. Salut Pro Tcha tcha caca Hop J'ai oublié Oh ben, bah. Ça tombe bien. Hors, hors, hors, hors. Bon. Oh charge, on charge, commencé charge. On charge. On charge. On charge. a charge. On charge. Malheureusement de la croisée... Le malheur de la croisée sur le circuit. Je, com... Je commence à avoir marre d'aller à la salle d'arcade ouest pour réparer tout ce que... tout ce foutoir. Pourquoi il n'y a pas d'instant de réparation de staff bot euh, plus près Au moins euh, j'ai un billet d'entrée supplémentaire pour euh, la piste de danse, comme ça on ne fermera pas cette fois. Il est toujours là-bas Je dors, sortir sortirai cam. Will miss. Tant qu'elle reste là bas, ça me boit. Il y a un robot à l'intérieur. J'entends, faut que je fasse gaffe. Non, il est pas là. Ah non, il est là. ça plus tard ah oh, oui j'ai une autre batterie il va un peu plus vite d'ailleurs au passage je tiens à dire pas en recharge quelque part ici ah si pas ça eh, c'est un moon celui-là Sunshine The Sunrise Full Battery Ah le bruit c'est ma face cam qui essaie de se recharger mais qu'elle arrive pas vu que je suis dans crédit. Maintenant je comprends. <rire> Désolé Grégory, on dirait que tu n'es pas assez grand pour conduire euh, car tout seul. Tu, tu vas avoir besoin d'un pilo robot pilote euh, pour t'aider. On va lire. On recherche pilote de test, demande d'équipement. Nous commençons à marquer, euh, manquer de robots de test pour le circuit. A ce jour, euh, il, nous... Ah il nous reste un seul pi robot pilote assistant. Par précaution, nous l'avons rangé à, à l'arrière du circuit près de l'escalier du haut nord ouest. Ouais, ouais j'ai dû en fait. Emplacement, nouvel emplacement. monter. Toucheur d'escalade. De euh. Oh. Les <rire> frisys me regarde Toi, je les ai tous là, non Non, je crois qu'il manque le mon petit. Attends. Inventaire. Flashlight, flashlight, flashlight, flashlight. Freddy, Freddy. Ah oh, Amélioration de la lampe torche. Amélioration de la torche. Amélioration de, la lampe, -torche, amélioration de la lampe torche. Amélioration de Freddy. Amélioration de Freddy. Caméra de prix. Caméra de l'entrée. Face cam. Map. Griffe de mon petit La tête. Euh, Il que l'équipement qu'on peut aller. Sérieux euh non, ok là. On non, il me, il me manque le Freddy. Il est où le Freddy Salut Freddy euh, du coup je dois aller où Trouver billet d'entrée pour le piste de danse et amener le... Piste de danse, piste de danse. est-ce que je peux le trouver Bah ben, je vais fouiller. Hein. Est-ce que vous voulez que je vous dise je vais fouiller hein. Je peux pas passer par là non. Oh Attends ça me dit quelque chose là-bas Non. Are you, Are you kidding, kidding me? Oxy, oh, si, je, je, je, je es ma préférée. J'ai pas envie d'avoir des problèmes avec toi Roxy, s'il te plaît Je veux le sauver hein. je, je veux bien cette assiette oh <rire> Je connais la ref, je vois la ref Attends je vais prendre un screen pour faire la sortie de tac vu la rêve j'ai vu la rêve. Euh, perte de puissance, point de construction on n'arrête pas d'avoir des chutes de tension en ce moment j'ai fini par avoir marre alors je suis allé mener euh, ma petite enquête on dirait que quelque chose pompe euh, une grosse partie de l'alimentation électrique du chantier on a suivi les câbles de haute tension euh, qui disposaient de la fondation il y a quelque chose euh, sous nos pieds qui euh, une certitude. On va fourrer là-dessous pour euh, découvrir euh, ce qui, est, ce que c'est. Moi bon, je crois savoir qui c'est. Et non je pense pas à Vanille. Oh Oh dit Allez, Depuis quand c'est ici, ici Oh Ouais, non, je sais. Ouais, je sais en fait. C'est où que c'est C'est pas maintenant que je dois y aller. Je vais attendre que ce demi-bozo passe. Oh, attends, je peux pas passer là Ah si random et j'en trouve Rénovation Rapport de la direction Le bowling a besoin d'un coup de jeune. Depuis qu'on a retiré euh, Presque tous les euh, Illustrations euh, de Bonnie euh, Les gamins n'arrêtent pas de demander Où il est Est-ce qu'on a une réponse Officielle euh, à donner oh. En gros Bonnie c'était préféré Non il est plus là Ok, le well, bowling uh, Welcome to Hurricane Information. Pourquoi j'ai déjà été à la formation du coup Ça, ça sert à rien d'y aller. Lui, j'attends qu'il passe. Oh, je commence à avoir un euh, de main de hein, stream you can. Non mais je peux te flash Je sais pas quoi te répondre. C'est lui qui m'avait eu tout à l'heure. Je crois qu'il faut que j'aille là, non Qui m'a un cadeau flottant euh... Vieille ascenseur. Point sur euh, la construction. On a fini euh, de penser... Percer... Pardon On a fini de percer la fondation aujourd'hui. Et on a trouvé une sorte de vieille cage d'ascenseur. Quelqu'un doit forcément euh, être au courant. En tout cas, il y a quelque chose euh, là au fond qui s'éphone notre énergie, euh, notre électricité. J'emmènerai une équipe pour aller voir euh, ça de plus près demain matin. Non, je ne suis pas perdu, je fouille. Are you Euh, techniquement j'ai mon petit avec Freddy Hein ouais, Freddy Viens yeah. Mais tu vas pas rester bloqué là Allez ouais, viens je te montre dedans C'est bizarre dit comme ça Ah mais t'as réussi à me débloquer Super Là il faut il faut le bug de chica en gros, le larynx, la boîte, euh, son euh, son glou glou, euh, goulou goulou. Euh. rien d'autre. Y'a pas de cadeau. Il rien. Ok. Cette porte est possédée. Hein. Freddy tu peux remonter toi Ah oui tu... Non tu peux pas Bon je remonte hein Freddy Je te taille les être Je t'en montrerai ah, il va pas trouver la moyen du coup il va se taper What Freddy Ok Salut Freddy Au revoir Freddy euh, faut que... Ouais mais... Je trouve un passe mais... Trouver un billet d'entrée pour la piste de danse amener euh, la tête euh, au robot de... de... robot dans la salle. Et si je me prends un jumpscare et que ça me surprend... Il va sûrement me pisser dessus. peut être en haut, en, en vérité. Je vais aller chercher euh, le sac. C'est pas là Non, c'est pas là. C'est là. le lire ici parce que je suis à découvert <rire> euh, rap, euh, rapport d'entretien euh, Princess quest 2 euh, rapport d'entretien j'ignore pourquoi mais Princess De quest 2 ne démarre pas correctement la borne euh, s'éteint chaque chaque fois que j'essaie d'y jouer c'est à croire que cette personne euh, ces personnes, ce personnel, bref, aucune importance, aucune importance de toute façon. Je ne toujours pas trouvé Princess Quest 1. Pas visible ici. elle est toujours bugger, hein. je Retourner. je vais retourner je vais aller dans le price corner à ah, la formation plutôt j'ai pas été par contre ouais non j'ai pas été ici de porte mais il y a cadeau non non Ouh. security bot passe vite ça m'aurait passé je suis de près pas trop près non plus <rire> Here we go. What? Attends une minute. Je suis censé trouver quelque chose, non? Ici. que je rien trouvé pour l'instant. Oh oh oh Oh Porte Clémenti Je <rire> euh, crois pas que c'est là qu'il faut que j'aille. Charge alors. utilité for now euh... et ça me dit pas où que je dois chercher en fait ça le problème course poursuite rapport euh, Rotsi elle ne rate jamais une course elle ne doit euh, elle doit se griller les circuits à, à attendre que la piste soit à nouveau ouverte euh, à, ouverte à nouveau elle s'interpose à chaque fois que qu'on fait un tour d'essai. Si elle continue comme ça, le circuit ne sera jamais préparé. Préparé. Ouga gaga à a baby. là bas j'ai pas été chèque là bas, ah, si. mais c'est où du coup Putain, je suis paumé je, je, je suis paumé comme jamais ah. non là bas c'est fermé aussi Déjà ça mène à nowhere Ouais c'est descend. pour être safe. Ma gueule. Ah je croyais qu'il était plus grand, ok. Il paraissait juste plus grand parce qu'il était sur euh, une caisse. Wheelmaster, oh. Je crois que même les youtubeurs ils, ils ont galéré à trouver l'endroit où s'y aller Mais j'ai peut-être une idée ou qu'il faut que j'aille J'ai peut-être une idée À plat, ce moment passé, putain, Freddy tu m'as fait flipper. J'ai trouvé un autre moyen d'aller à Haute-Cyrus, euh, oui. En fait je crois que c'est ça que le jeu il veut en fait, que je trouve un autre chemin. Non mais là-bas il y avait un chemin. Oh putain, c'est vrai que ça lag ici. Ouais le saloon, le salon, le salon de coiffure Sneak away you coward T'as jeté en orange tout à l'heure pour rien en fait, je suis sûr que c'est là Par contre c'est... C'est très peuplé ici Oh, calo oh Et j'ai regardé ici Bon là ça se voit que c'est... C'est une photo, mais... Là-bas on voit bien que c'est Rotsan. Et le robot, il est juste en dessous de nous. Il est censé être en dessous de nous. Oui là, vu que c'est qu'une photo. Une impression. Pourquoi il y a deux robots par deux robots Pourquoi ils sont en accolade Pourquoi ils sont en train de se mettre une queue dans une queue dans le cul Ah quoi Et pourquoi ils arrêtent pas Je de... mets En vrai, ça existe en vrai. Un jour. je, je, je m'en doute. Je doute fort que ça existe un jour. Oh les shots T'as les shots tu dois sortir du... C'est quoi votre miroir là Regardez Leur miroir il est dégueulasse Pas cadeau sur les shots Pas très hygiénique mais bon on s'en fout Non T'as tes shots d'en face Il y a que deux, deux, deux poppy stats, stand, Poppy Toilette et mort de Roxy. En c'est Rotzi oui, Restway euh, alias Roxy Salun euh, Saloon Rotzi Salon je suis en train de réfléchir que ça pourrait être en fait life Alors, pour faire diversion Ah bah il y avait pas une porte si il y a une porte là bas Il faut une sauvegarde Parce qu'apparemment on peut pas y jouer mais j'ai envie d'essayer Bon on a, on a trouvé process quest 1 Enfin au fin de fin et on a besoin d'y jouer Ah call Il Faut que j'arrive à trouver une sauvegarde Chaussures Je, je crois savoir ce qu'ils font Oh putain J'ai une flash ou quoi Mais je cours super vite Ouais regardez c'est marqué hein Cachez-vous Cachez-vous dans... Ah ok la bonne On va chercher une sauvegarde On attend que ça recharge Pour flasher le robot à l'entrée, pour sortir 5 6 Attends j'ai flashé tout le monde dans la, dans la zone je suis faire comme si ça m'étonnait ça m'étonne pas du tout que j'ai flashé tout le monde t'as l'endurance aussi ah, sûr Euh, J'ai peur si je tombe dedans que je puisse plus remonter, donc je vais pas aller dedans. On va laisser regarder. Mon petit golf je crois qu'il y a une sauvegarde non euh, c'est même pas mon petit golf en plus Oh je found something Oh jaune peut-être amélioration Pinot Freddy actuellement y aller ah. donc il y en a bien deux aussi dans chica ok attends bah, dans la zone de chica plutôt jeudi dans la zone de jeudi plutôt non ta -da, ta -da. Ta -da, ta -da. Ta da ta da ta da da Quoi Il passe pas une grille gris. Salut Freddy. que là ok oh putain ça lag ça lag plus Et une sauvegarde il m'a fait de venir ici j'ai l'impression que c'est que je viens en fait oh non je sais où que c'est ouais je sais je suis déjà venu ici là il y avait Freji ou pas Bon j'ai une sauvegarde J'ai un clavier externe si jamais ça peut aider Ouais faut aller oh. C'est Quoi derrière là? Il y a rien derrière ici. Ta ta ta ta ta ta ta ta Do I look like an indio power? Mais on peut jouer à Princess Quest sur Play. C'est Ross, on peut jouer à Princess Quest sur Play. Ils ont peut-être patch. Je devrais peut-être pas y jouer en fait. Pas maintenant en tout cas. Quitter l'arcade. Seros on peut jouer. Hein. À Princess quest. Tu peux le faire sur play. Seulement Seros il verrait ça. Preuve que je suis sur play c'est marqué carré à la place de... de E. On peut jouer après c'est squat. Voilà, je dis ça, je dis rien. Oh bon, sinon c'est quoi que je cherchais moi ouais s'il te plaît, frise pas. Trouvez le euh, billet d'entrée dans la piste Pour la Ouest. Do I look like I need your power? Je crois que je me suis fait glitch en fait. Je suis pas sûr, mais je crois que je me suis ah non ça. Va. Oui. Non. Oui. Mais je trouve toujours pas le ticket d'entrée en fait. C'est ça qui est chiant. Bon, je suis là jusqu'à minuit au moins, je pense. Ouh. Donc... Je veux une photo avec Rotten Watch Mais je veux dire mon réel bon, bon, moi, mon vrai moi. Mon moi-moi. une porte euh, qui mène à nulle part ici mais du coup je suis étudiant Watson euh, Saloon The Fa House Glamrock euh, Beauty Salon voilà ouais. mais du coup je vais aller à oh mais attends je vais aller à l'arcade attends directement oh, faut que je m'emmerde bon moi j'ai eu les chaussures euh, course rapide j'ai eu les chaussures de sonic en fait il devrait charger une zone par zone c'est ce qu'il devrait faire parce que là il charge deux zones en même temps, regardez ah coca okay. il y a le bot, il y a le secret... ah non là dès que tu rentres ici il devrait décharger euh, derrière soi en soi euh, on est ici, pas d'autre côté et celui qui se retourne c'est vraiment un couillon quoi à ah, moins qu'il ait oublié quelque chose mais. C'est normal qu'il décharge la zone quoi. Même si tu mets un pot dehors, hein, il devrait de décharger la zone. Sinon hâte des prochaines mises à jour en vrai. Fascade. Ouais bah ouais. Et où que je trouve Billet d'entrée de la piste. Ah, de la piste de danse, bah oui Je sais qu'il me le faut mais il est où il est pas là-bas je pense pas qu'il est là bas Non c'est euh out of Order Si je trouve vraiment pas, je vais regarder sur Youtube. Hein. Quand j'irai manger. Je vais pas récréer. Pas faux. Frédéric, hein. c'est pas le moment. Frédéric, c'est le moment. <rire> ah bah attends, tu. Ah. Et là et oh prophète je suis en haut Trouvez billet d'entrée de pour la piste de danse c'est pas gentil billet de la piste de danse faut dit tu saurais pas où qu'il est billet de la piste de danse où est ce qu'il est et ça serait une rediffusion sera une... Faut... entière en fait euh, dans Youtube pour Youtube allez je, vais... je retourne euh, au salon de Roxy hein. quoi oh quand je flash et save ça oh c'est ce ça fait ce que je crois Attends, je vais essayer. Non Non mais ça flash tout le monde par Mais c'est une sacrée range en fait, euh, ce truc. Euh, non c'était en haut. Putain je viens de... <rire> Freddy, Freddy Oh, oh, oh Salut, c'était moi. Oh J'ai couru à l'intérieur du mec. Littéralement. Mais. ça doit être close by c'est pas possible on va rechecker dans chaque euh, zone en fait tranquillement, relativement sinon je regarderai une vidéo pour savoir où qu'il est et je reprendrai juste euh, le live après fais y arrête de taper dans le vide Est-ce que je peux le trouver Non, je vais y aller avec Freddy, on va checker. Je vais check qu'on pouvait y aller mais est-ce que j'ai check pour un cadeau ou un truc Non on va plus vite avec euh, Grégory hein franchement maintenant Je vais aller à la droite là bas Je suis sûr qu'il y a quelque chose Je suis sûr qu'il y a quelque chose que j'ai loupé ici Quoi non, je peux. Bah techniquement, si. Je suis perdu en fait. Ouais, t'as raison, pour une fois. Oh, putain. Je commence à avoir la sick motion à cause que je trouve pas le truc. Vu que je bouge dans tous les sens. Ça va, les robots, ils me stoppent. J'ai check dans les garages, j'ai pas vraiment check les garages Surtout celui-là, j'ai jamais été dans celui-là Wow Ça c'est juste un truc de fête en fait c'est ça oui oui tu vas bien t'es pas blessé papa Freddy c'est papa Freddy on charge Freddy toujours aussi bugué celle-là apparemment mais on peut jouer à Princess Quest Putain Freddy tu me fais flipper à chaque fois En fait j'ai juste prévu de finir le jeu ce soir au moins la première fin. Freddy Plus tard, faire des défis d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je monte là, en fait. J'aurais pu très bien monter de l'autre côté. Euh, Là-bas je veux dire. Father Blast. Non mais peut-être c'était Phaser Tag, mais bon. pirate Cove ça. Techniquement, faut est toujours dans le jeu avec hein, la statue de fois-ci ici. Euh, euh, Là-bas. Je vais devoir descendre d'une de, minute à l'autre. Il y a pas un truc pour euh, ralentir la batterie de descendre ouais, Tu m'as euh, compris, euh, ralentir la batterie. On peut pas trouver un truc pour ralentir la batterie. C'est le seul jeu que je fouille à 100%. Et que je vais le faire à 100%, j'ai platiné le jeu. Je vais prendre le platine, un couteau, j'ai tartiné le jeu de, de platine. Ah. Euh, porte... oh. oh. Not allowed to perform. When I step onto the West Arcade dance floor, I cannot stop myself. It is a programming bug. Head to the security office. You'll find uh, a oh. the staff on there. If okay. you see the DJ say hello. He is such a nice fellow. Okay, Freddy! La, la, da, da, da, da, da, da. Ta ta ta ta ta. Ça va être un épisode de 2 heures pour YouTube <rire> ta, ta, ta, ta Bon, je coterai peut-être... Euh, ouais, je pour euh, YouTube... Euh, les moments... Euh, que j'ai rien trouvé. Je mettrais juste quand j'ai eu les chaussures. Euh, que j'ai essayé Princess Quest et, et... Ouais. Tout le reste... Euh, C'est bugué. Sauvegarde. J'aurais c'est, mais je, je sauvegarde. Oula Il doit avoir mon grégateur là-bas. Heading around. Non, il a pas mon petit... Pas Taras. Il n'y a personne qui vient. Ok. Voilà le ginger <coughs> It's such un nice bon fella. Euh, Qu'est-ce que je voulais faire moi Ça on peut pas le faire maintenant non. Je sais qu'il faut mettre le courant mais je sais plus comment on le fait Ta da Ta ta tellement vite Bordel Oula Ta Il should be Chica yeah. il devrait avoir Chica Ceux so qui se demandent non je suis pas anglais je suis français mais je parle tellement anglais que je prends... Euh, je commence à parler beaucoup anglais en gros sans vous vouloir Ouais C'est ça d'apprendre l'anglais A de regarder tes vidéos en anglais plutôt C'est un bon côté, en vrai. Ta-da, ta-ta, try not to free. Ta-ta-ta-ta-ta, il devrait avoir oh. un cadeau ici, je sais, je crois, je suis pas sûr. Oh Such a nice fellow...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 Oh j'ai flippé Ah si une caméra sans moi ok Pas moi C'est moi ce bar Mais cette caméra Staffonie Et est de trash dans la benne. On peut jouer? Non. Oh, ben. J'ai juste envie de check les arcades. Et je vais faire un truc aussi. Avant que j'oublie. Regardez, Princess Quest 2. Oh non, cette partie. Attends, j'ai juste envoyé un truc à ma pote. Oh, je crois que j'ai un PC en plus. Bonne nouvelle. Mes chaussures apparemment nous permettent de courir jusqu'ici. Jusqu <rire> Ça devrait pas être trop hardcore. Pas trop. Stephanie ça j'aime bien on a amené Chica du coup elle sera là nos amis la sécurité peut nous aider peut t'aider plutôt pas moi seule grosse vague music man tant tu ce qu'on peut pas attendez vidéos Voilà la vérité. To On va mettre, euh, là. là. Service. Arcade. Arcade. On va faire un sur First, je passe suis pas sur le bon truc Twitch. Oh, Salut Puppet Attendez, on oh, va déjà fouiller avant. faut que je prenne cadeau maintenant, moi j'en aurai à prendre plus tard. Putain putain, putain j'ai touché son pied Ouais ah, ça m'a pas le coup On a pas vu le de par contre euh... pas tant de niaiser mon gris il devait être en bas mais vu qu'on l'a buté il n'est pas il fallait faire avoir là-bas j'irai plus tard pas sûr on va devoir y aller je crois oh, s'il te plaît aucun bot Putain on a géré cette fois Oh j'ai oublié de faire un truc Cette fois je vais sauvegarder dès qu'on a... Fait apparaître Music Man... Bah réveiller Music Man. Voilà euh... C'est tout cool, ça. Ah ouais, c'est la machine qui cuit, ouais. Prenez-moi, là. Elle était corrompue. Ok. Gregory, oui, euh, le euh, système de sécurité. Enfin, euh, t'as détété a fermé les portes. Hein. A et, euh... Okay. Euh, drapeau rouge, euh, journal d'entretien. J'ai réussi, j'ai fait ce que je voulais. Euh, j'ai terminé la partie 1 et 2. Pourquoi tu ne t'allumes pas euh, Est-ce qu'il y a encore. Dis-moi. Félicitations. Félicitations pour votre installation de nouveau DJ euh, MM. DJM a amélioré la fonctionnalité de MM DJ MN quoi Musicman. Vous offre des années de plaisir musical grâce à la technique, bref, appelée pro libre de droit. Oh. Il n'y a euh, pas de chanson hein, identique. Économiser la fortune de nettoyage nanana, à l'aide d'une série de tubes connectés, Le peut exécuter la routine de nettoyage si le besoin s'en si fait sentir activer le nouveau mode mode videur attention le mode videur est encore en cours de développement l'utilisation du mode videur annulera votre garantie nulle part allez où allez où allez où, allez où, allez où, allez où. ça c'est musique man ok c'est et le robot qui arrive par contre je robot ça ira à et off limit. est-ce que je peux le jump non Dégage Dans ton huc. Dégage Dégage, dégage C'est bon On va check music man Oh avant, sauvegarder On va passer par là et on peut pas regarder, les chier. Ça m'a l'air sombre pour vous en vrai. Non, pas audio vidéo. Je vais juste en monter le gamin un peu. Je peux vraiment en monter beaucoup en fait. Après, je commence par euh, le shot parce que... Attends, j'ai un peu loupé. La la, la la la Je ne sais pas où tu pourrais croire que je suis. La gueule. Cherche-toi Là Oh là Merci. C'est quoi il est là quelque part. Mais c'est que moi aussi par contre. Attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends. Je vais me planquer quelque part. Là. Hop. Moi, ça calme, euh, c'est un peu plus calme ici. La bosse ce que j'ai fait. une autre tank j'attends que le robot revient et je sors ah merde il y a le aussi Ouh. Merci pour le follow Il est où le deuxième Bah le dernier plutôt Oh il est là euh... Salut Je vais monter. Ah quand je me fais voir par Tika, je suis mort. Parce que j'ai pas le flash. Tika, elle est là. Bécile, hein. Je suis pas là. le bon, je suis revenu. What the fuck Et même parce si dit what the fuck, sans vouloir. Pourquoi je sens pas ici Trailer, trailer. Bye, il off, fuck the time Mais je suis sûr que le salon Roxy sur sont... sans Mais comment je le fou? Mes chaussures sont... Mes chaussures sont OP Mes chaussures sont trop OP Je vous conseille de trouver le chaussures Parce qu'elles sont OP. Elles sont vachement OP. La vache. On va sauvegarder. On va sauvegarder, on va faire une pause d'une du... heure à peu près. Nouvel emplacement. Bon, à tout à l'heure Arrêtez du diffusion.